Pour installer Visible Body, il vous suffit de vous rendre sur votre compte ENTUCA. Identifiez-vous. Dans l'onglet Ressources, sélectionnez Bibliothèque, puis la thématique Santé. Sélectionnez Médecine. Tout en bas de la page, vous trouverez Accès à Visible Body. Identifiez-vous. Cliquez sur l'onglet Human Anatomy Atlas de 2017, puis sur Information about Mobile Access. Sélectionnez la langue française, puis suivez les instructions afin de télécharger votre application sur votre mobile ou votre tablette.